Salut à tous Aujourd'hui, nouvelle vidéo de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène ici à la découverte du métier de tourrier. C'est le job d'Eugène à la Biscuiterie du Toit. Allez, suivez-moi à Beauhin en vermandois dans la région Hauts-de-France. Salut Eugène Salut, ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Bon, alors on m'a dit que tu étais tourrier, toi. Moi, je connais pas du tout ce job. Tu vas m'expliquer, ça consiste en quoi, tourier Voilà, le principe, en fait, c'est donc de tourner la pâte. On peut travailler la pâte pour la tourner, en fait, pour préparer la pâte feuilletée. D'accord, comme un millefeuille quoi en fait. Ouais, quasiment. Ouais, je peux essayer moi euh, Oui, bien sûr. C'est un job difficile ou pas wow, Une fois qu'on a pris la cadence, ça va bon, Tu vas m'apprendre C'est surtout un petit peu physique. Donc là tu le prends, tu le retournes à peu près à la moitié. L'autre côté, le ramener jusqu'au bord sans qu'ici ça se plie trop. Comment tu as eu l'idée de faire ce job de tourier bah, J'ai eu une proposition par la maison de l'emploi en fait, de faire une semaine de stage ici, que du coup j'ai fait. C'est bien, c'est ça, après il va falloir mettre là-bas. Et puis bah après j'ai eu euh, une proposition de contrat de 6 mois. Et après les six mois Après les 6 mois, ça se peut qu'ils vont me reproposer parce que le patron m'a parlé de me former euh, pour vraiment que je m'adapte. À... Donc tu as des perspectives dans cette entreprise. Quoi. Ça commence à venir tout doucement, oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job bah, c'est surtout que c'est bien physique hein, quand même. Faut vraiment. <rire> la salle de muscu, <rire> euh, un petit peu ouais. Il okay, faut tout le temps speeder, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et aimes bien ça Oui, j'adore ça. C'est ça qui fait que je suis là tous les jours, que j'ai envie de venir tous les matins. Ok. D'avoir de l'activité, quoi. Ouais. <rire> bah, c'est génial. Et dans cette entreprise en particulier, qu'est-ce bah, qui qu te plaît Franchement, c'est un petit peu tout, le contexte général, tout ça qui fait que ça me plaît dans l'entreprise. Il y a une bonne ambiance. Ouais, surtout l'ambiance. Et vous êtes combien ici Une vingtaine euh, en tout, euh, une bonne vingtaine de salariés. Ouais. On rigole bien. Ouais. Si j'ai besoin d'un coup de main, ils sont là. Un petit coup de farine en dessous, oui. Bon. En fait, c'est pas Et très voilà. compliqué, Et on en voit. Mais c'est assez cadencé, C'est ça. Quoi. ça. Ouais. Et tu as commencé à quelle heure ce matin 5 heures. Le matin 5 heures. Comme un boulanger quoi. Ouais c'est ça. Dès qu'on arrive on fait les pâtons, donc on crée la pâte. Après donc, marine, on, eau, marine, eau, sel, euh, vinaigre, sel. Du vinaigre. Oui. Okay. Et euh, du coup après on met toute la pâte sur une table, qu'on découpe et qu'on pèse. Après on la presse et voilà le rendu que ça nous fait. Okay. Et après tu la passes dans la machine. Et après on passe dans la machine du coup pour finaliser la préparation. Et tu finis à, à midi, et demi. midi et demi. Tous les jours comme ça. C'est ça. Tous du les du jours comme ça. Ou... Du lundi au vendredi. Au vendredi. Ok. Ouais puis c'est une matière vivante c'est oui, sympa. Ouais. Et puis ça change toujours hein. ça dépend de la pâte. Tout à l'heure quand ce sera celle-ci, la texture elle est pas encore pareille. Et pourquoi c'est plus jaune que celle-là Donc Parce que cette pâte-ci est au beurre et celle-ci c'est à la margarine. D'accord. Okay. Bon je commence à avoir le coup de main. On là. tourne un coup de farine. Euh, non après, là c'est l'autre sens. <rire> Donc ça c'est mieux de le faire en fait au deuxième passage. Là c'est bien Non. Toujours pas. Bon ça je l'envoie. Non. On doit faire quoi Ça je l'envoie où On le met là. On le mettre de l'autre sens. Comment ça Comme ça. Hop On farine en dessous. Hop Ouais, c'est ça. Ouais, Tu fais tes pizzas toi-même, toi, non Non <rire> Et si on t'avait dit un jour que tu serais tourier J'aurais pas cru. <rire> tu connaissais ce job Bah, non, en fait. Personne connaît ce terme. Non. En fait. On tourne la pâte. Bon, du coup, tu te sens vachement utile, toi Ouais, surtout qu'il y a plein de monde qui peuvent manger mes, mes pâtes, quoi. Ah là, bon parce que je fais de l'exportation jusqu'au Japon. C'est pas vrai. Si, si Jusqu'au Japon Oui. Mais vous exportez pas au Japon Toutes les créations que nous faisons, donc les tartelettes, euh, les voiles au vent. C'est génial ça donc, Tes pâtes elles voyagent dans le monde entier C'est ça. Mangène bon, <rire> Et, Et tu sais... dirais qu'il me faut quelle qualité pour faire ton job la persévérance, de l'endurance. Il euh, faut surtout euh, pas avoir peur de demander, donc une bonne cohésion d'équipe. Toi tu préfères quel produit ici Les pâtes feuilletées caramélisées. C'est vraiment avec le du caramel dessus. C'est vachement bon ça. Oui, ça va, c'est pas mal. Bon, et t'as le temps d'en goûter De temps en temps, oui, ça arrive. <rire> Feuilleté, parce que ça croustille plus sous la dent. 22 ou 62, le principal, c'est d'avoir un peu la forme. Pâte sans S. La pâte, c'est notre savoir-faire. Tiens, voilà le fameux biscuit que je t'ai parlé. Waouh Avec du caramel, ça a l'air super bon. Merci Eugène bon pour la découverte de ton job. Et si vous aussi, vous avez envie de mettre la main à la pâte, n'hésitez pas, il y a des jobs pour vous. Postulez dans l'agroalimentaire partout en France. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez la vidéo.